C'est-à-dire que le mentaliste ne peut pas deviner comme ça le prénom. En général, on me demande, tiens, si tu es mentaliste, tu qu'à deviner mon prénom. Ça ne marche pas comme ça. En fait, le cerveau, il fait des liens. Et donc du coup, ce soir, on va essayer de créer des liens. On va essayer de vous faire créer des liens dans le cerveau. Pour ça, je vais vous demander une information à chacun, une information différente. Je ne dis pas encore ce que c'est, comme ça c'est une surprise. Et ce qu'on va faire, c'est qu'avec ces informations-là, je vais essayer de déduire des choses. Et les choses que je vais essayer de déduire hein, normalement nous permettront de créer l'avenir. Euh, je vais prendre les prénoms, euh, ici, on a. Hervé, Gilles, Elodie. Ok. Hervé, Gilles, Élodie, Michel. Parfait. Euh, Hervé, on va commencer avec vous. Euh, je vais vous demander la première couleur qui vous passe par la tête, comme ça. Bleu. Bleu, parfait. Euh, Gilles, on, euh, on va essayer... Vous avez pensé à un type de bâtiment, par exemple maison, cabane, ne prenez pas ces deux-là parce que c'est super évident. Un type de bâtiment qui vous vient à l'esprit, immeuble. Parfait. Parfait. Il euh, me dit, c'est ça Il me dit, le premier légume qui vous passe par la tête Il Ça arrive. Parfait. Et enfin, Michel, on va faire quelque chose de différent. Vous allez vous imaginer, euh, dans la savane par exemple, et devant vous, vous avez un, un, un animal. Quel animal c'est Le premier qui vous passe par la tête et enfin, euh, s'il faut je vous influence. Hein. Et les enfin, oh. On va juste laisser ça ici. A peu que tout le monde voit, je suis la personne du fond. Euh, parfait. Ici nous avons 4 cartes euh, routières. Et je ne vais pas vous imiter la tête de la vendeuse quand, euh, quand je lui ai demandé mettez-moi cartes routières, peu importe le pays et en double s'il vous plaît. Euh, exactement comme ça. Euh, elle est assez haugrie, mais euh, du coup, ce que je vais vous proposer, c'est de faire un voyage maintenant. Pour ça, vous allez prendre une carte routière chacun, ne vous battez pas, c'est juste des cartes routières. Je vais vous demander de me hop, passer juste là. Ah, là, parfait, je vais vous me mettre là. Tout le monde, est ici, ici, ici. Hop, bon. et dans un instant, vous allez voyager. C'est-à-dire que vous allez passer d'ici, revenir juste ici. Il fallait bien que je fasse voyager un petit peu. Euh, ce qui va se passer, c'est que les cartes, on va juste les mettre sur la table ici, moi je ne veux pas regarder. Et ce qui va se passer, c'est que vous allez prendre une carte chacun, surtout ne montrez ni à moi ni au public les cartes que vous allez prendre. Imaginez que ici, toutes les personnes qui sont là, en fait ce sont mes amis, et je leur demandé de vous venir rien que pour vous bluffer. Vous comprenez Vous voyez Ok Vous allez prendre les cartes, une chacun, ben, allez-y, vous allez les coller contre vous histoire que personne ne sait le ne, vois, ne sache pardon, exactement merci, ne sache, ne voit, ne déguise quelle carte vous avez prise. Une fois que c'est fait, vous allez vous asseoir sur les quatre chaises. La première personne qui a pris une carte peut s'asseoir sur n'importe quelle chaise, elle n'est pas forcément malade. Et Une fois que c'est fait, je vais demander au public d'applaudir le plus fort possible, histoire que je sache que tout le monde, tout le monde est assez... se passer, c'est que, vous bon, cachez bien vos cartes, euh, ce qui va se passer, c'est va essayer de, de jouer avec une seule carte, une carte que j'ai en tête, je ne vais pas la dire pour l'instant, mais je vais essayer de déduire à partir des informations que vous avez données. Je vais essayer de déduire où cette carte est placée, où la personne qui a choisi cette carte-là s'est assise, et comme je ne connais pas euh, la personne qui est assise sur la chaise numéro 1, la chaise numéro 2, 3 et 4, je vais parler en termes de chaise. Du coup, je ne sais pas si vous avez vu, sur les chaises il y a une étiquette, et au pire, la chaise la plus à droite, c'est la chaise numéro 1. Et je vais demander... J'hésite entre deux personnes. Je vais demander à la, chaise, la personne sur la chaise numéro 2 de bien vouloir se lever et d'annoncer le à tout le monde quelle carte euh, attendez. Avant, on va, jouer avec, euh, on va jouer avec la carte de l'Irlande. Euh, on va faire ça comme ça. On va jouer avec la carte de l'Irlande. Ah, J'hésite. Ah, la carte de l'Irlande d'ailleurs. Euh, je vais demander à la personne sur la chaise numéro 2 de bien vouloir se lever et d'annoncer le à tout le monde la carte qu'il a choisie. Ouais, vous vous levez, vous annoncez à votre. Vous, vous, vous annoncez à tout le monde la carte du pays que vous avez choisi. C'est le... L'Irlande. Vous pouvez rester debout comme ça, on est sûr qu'on va bien. Alors les autres, je suis désolé de vous dire ça comme ça, mais vous n'avez plus beaucoup servi. Non, alors, on est d'accord, vous avez choisi la carte d'Irlande, vous n'en pas complice, on ne sait pas bien. Vous êtes assis sur la chaise numéro 2, c'était totalement aléatoire. On est d'accord euh, Ce qui va se passer, je vais reprendre les cartes, comme ça vous n'êtes pas embêté. Nickel, parfait. Je vais demander à, à, à tout le monde de se lever. Et on va juste sur la chaise numéro 2. C'était là où vous étiez assis. Et ce qu'on va faire, c'est que. Alors déjà j'ai pris que c'était l'Irlande, j'ai eu du premier coup, on peut dire ça comme ça, j'ai eu du premier coup. Ce qui serait fort, c'est que le lien face à un cerveau assez instantanément. Et ce j'avais prévu, que vous choisissiez l'Irlande et que vous alliez sur la chaise numéro 2. Je vais juste vous demander de vous décaler juste par là, histoire qu'on voit les chaises. Et ce qui est fou, c'est que, ici, derrière le numéro 1, il n'y avait rien du tout. Ici, derrière le numéro 3, il n'y avait vraiment rien du tout. Derrière le numéro 4, il n'y avait vraiment rien du tout. Et ce qui est intéressant, c'est que derrière le numéro 2, on avait juste une croix là où la personne qui choisit c'est d'Irlande, ça lui s'asseoir. Merci à vous. Merci beaucoup pour les applaudir. Est-ce que vous pouvez à Saint-Denis pour qu'il c'est casse pas Merci. Ce qui est encore plus fort, et c'est là où je finirai, c'est que, certes, c'est à peu près facile quand on a quand on a la fibre, quand on connaît la chose de déduire une information à partir d'une autre, mais ce qui est un peu plus difficile, c'est de prédire quelque chose avant que cela se passe. Et ce soir, nous avions quelqu'un qui a dit bleu, nous avons quelqu'un qui a dit immeuble, nous avons quelqu'un qui a dit carotte et nous avons quelqu'un qui a dit éléphant. J'aimerais bien juste que vous réfléchissez à une chose. Ici, sur la table, j'ai feuille. plusieurs feuilles, sur laquelle j'ai écrit quatre informations. Exactement quatre informations. Nous avions bleu, nous avions carottes, nous avions immeuble qui nous amène avions...